Nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons parler des prophètes de l'islam et leur occupation du temps. De nombreux ouvrages nous relatent la vie des prophètes, leur cheminement, leur effort, leur sacrifice dans le sentier d'Allah et le temps qu'ils passaient à adorer Allah. Tout d'abord, la vision qu'avaient les prophètes sur le temps est totalement différente de la nôtre. En effet, Beaucoup d'entre eux ont vécu une vie longue, et malgré la longueur de leur vie, ils n'ont pas cherché à tuer le temps, comme font certains. Comme certains ont la vocation de dire lorsqu'ils se retrouvent avec du temps libre. Bien au contraire, ils profitaient de chaque seconde, de chaque instant pour se rapprocher un peu plus d'Allah. Il est rapporté que notre père un vécu sur terre 940 années, 1000 moins 60. De toutes ces années, il est rapporté qu'il ne leva pas les yeux au ciel de crainte d'Allah, et qu'il passa tout ce temps dans le regret et la demande du pardon pour Allah. Allah, dans le Coran, nous indique que le prophète Nour passa plus de 950 années de sa vie à appeler les gens à rejoindre la voie droite et au chemin d'Allah. 950 années investies dans l'obéissance d'Allah et dans son obéissance. L'imam Ibn Kefir rapporte dans la traduction du verset que le prophète Daoud, sur lui la bénédiction et la paix, resta à prosterner 40 jours pour demander pardon à Allah de son péché. 40 journées pour un seul acte. Le prophète Mohammed, paix et bénédiction soit sur lui, a passé 13 ans à la Mecque à appeler les gens au Tawhid, c'est-à-dire à croire en Allah en tant que Dieu unique et à lui vouer un culte exclusif. 13 longues années pendant lesquelles il a exhorté et sensibilisé les gens sans relâche, 13 ans passés à patienter, espérer et transmettre son message pour satisfaire son Seigneur et accomplir la mission qu'il lui a confiée. Le Prophète Daoud était aussi connu pour évoquer grandement Allah avec une si belle voix qu'elle fut mentionnée dans le Coran et dans les Hadith du Messager d'Allah Le Coran nous informe aussi de l'attachement au temps de Suleiman qui aimait énormément les courses à chevaux, et qui, un jour, se retrouva à une course dans laquelle il se mit à passer du temps, au point d'oublier ce qu'Allah lui a prescrit comme prière. Une fois qu'il se rendit compte du temps qu'il a perdu, une seule fois, il décida alors d'abattre ses chevaux, qui ont été la cause de sa distraction. Il considéra alors que ce qui pouvait le mener à sa perte méritait la destruction. Le prophète Younus, lui aussi, se trouva dans de mauvais draps lorsque la baleine l'avala. Et que fit Younus à ce moment-là même dans l'obscurité de l'épreuve dans laquelle il se trouvait, il n'oubliait pas d'invoquer son Seigneur. <médicte> Les exemples dans les vies des prophètes de la gestion du temps sont très nombreux Et ceci n'est pas un hasard Non, car ils sont des modèles et des exemples pour nous أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكمة والنبوه فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين اولئك الذين هدى الله فبهديهم مقتده قل لا اسالكم عليه اجرا ان هو الا ذكري للعالمين pour suivre cette série au combien bénéfique, nous vous conseillons de vous abonner à notre chaîne pour ne pas manquer nos futures vidéos. N'oubliez pas de liker la vidéo afin de la faire monter en tendance et de permettre au plus grand nombre d'en profiter. Plus la vidéo sera likée, plus Youtube la proposera en première page. Et n'oubliez pas, rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode sur le temps en islam. Assalamu alaikum wa rahmatullah